Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons ouvrir une super grosse sucette. Et de ce... Un peu j'ai un très beau. Et le kitty. Super, ça va être super chouette. J'ai hâte qu'on ouvre la sucette. Allez-y les filles, ouvrons cette sucette pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr que je vais t'aider à l'ouvrir, mais je veux aussi tout manger ce qu'il y a dedans. Ça Ah, ah, ah. ah j'ai failli. Ma Attends, je t'enlève juste cette petite pote. Oh, j'ai failli. Tiens. <rire>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 C'est pas très grave. Oh ah, ça y est, j'ai trouvé l'ouverture. Oui, je enfin, suis un peu cassé. Oh, bah, faut en avoir de la force, hein, je vous le dis, hein. Comme on peut le voir, c'est une grosse sucette, est très colorée avec un petit chat et plein de petits fruits. Alors, non, ça arrives pas La c'est je vais t'aider. Après, quand on ouvre. On a plein de petites de toutes les couleurs, vertes, violet, orange, rose. Et voilà. je vais Orange. Et la verte. Je vais te mets la orange. Non, là, je pense que tu vas pas manger ces sucettes <rires> Elles ont pas envie. Oh, oh, oh. Sauvez. Merci. Je vais manger de la fraise. Oui. Allez. Ah passons à la dégustation des super sucettes. Je ne sais pas si elle coule dans la langue. Les deux sont à la fraise. Je vais voir, je vais t'aider. Je vais t'aider ici. super. Il y en a plein. Allez, t'as dans le sens, sais. Un goût à l'orange, je suppose Il hum. faudra que je cache bien mes sucettes. Ma maman va tout manger. Ta soeur aussi, je crois que Lynn. Hum. Hum. Elle aime beaucoup les sucettes. Dès qu'elle voit une vie. sucette, elle saute dessus pour la manger. Oui, Regardez-nous. Et ça, c'est quoi j'ai jamais as coupé. As six raisins. Ça, je Tu as 6 Au raisin. Qu'est-ce qu'il faut faire Tu les un maintenant Ouais, vas-y, allez-y. Dans fumer. ta bouche, tu peux le laisser. Ah, <rire> <j 'ai rire> <j 'ai rire> maintenant, on va passer à l'ouverture veux On va cadeau qui se cache à l'intérieur. fais voir, attendez. Faites-moi d'abord l'emballage. On voit un petit peu à quoi ça ressemble Bob l'éponge. Alors, c'est avec deux œufs. Moi aussi. Voilà, il y a des petits bonbons. Je ne sais pas trop ce qu'il y a. Bon, on va les découvrir. Hein. Allez, c'est parti, Sia. Voilà. Hello Kitty Des petits jouets, des petits pompons. Tenez, mmh. Et un des heures. Voilà. Et le petit jouet. Donne-moi l'autre oeuf. Est-ce que tu peux mmh. offrir Donne-moi l'autre œuf, chérie. Mmh. Non. Six. Oui, Hello Kitty et puis Angry Bird. Et Bob, il y aussi Alors, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur moi, je suis pressée de découvrir. Ah alors, Malia, qu'est-ce qui se cache Là. chez toi Mon oui, oui, oui, oui. moi on va essayer. Alors, d'accord, ah, euh... des petits bonbons. violet et blanc. Un petit porte clés Et des petits autocollants. Ah, oh, j'ai ça. Ah, le deuxième. Le deuxième, c'est encore des autocollants. De différentes couleurs. Encore des petits bonbons, Le violet et blanc. Et cette fois, je ne sais pas. Je crois que c'est une loupe. Une petite loupe pour regarder dedans. T'as ouvert les deux montre-moi tout ce que, que cool. tu as eu dans ton œuf Um, Bob l'éponge, alors hop, oh. donc là il faut vers les deux, hein? Oui, donc Asia a eu des petits autocollants de Bob l'éponge, une petite toupie de Bob l'éponge. Ça, c'est pour mettre un petit crayon dedans. Non, oui. Attends, Des petits bonbons. Non. Vert, rose, non. violet et blanc. Dans le Hungry Beard. On a eu des petits bonbons. Dans non. un sachet euh, de couleur vert. Rose. Violet ah, oui. et blanc On a eu Un petit pog Je crois que c'est un petit pog Ça c'est quoi ça Et des autocollants C'est quoi ça Donne ce que tu as trouvé dans le deuxième oeuf De Angry Bird Non, un Bird Angry Bird, pardon. <rire> oui peux. bon, je suis pas trop anglaise. Hein. Peux faire ça. Non, il y a un deuxième œuf. Où je est sais. le deuxième œuf ah, ben, hum. C'est quoi ça Voilà, t'as eu. Voilà mon. Hop, hum. ah, t'as dû hum. avoir encore un, des autocollants, hum. un petit sachet de bonbons et une toupie. Voilà, voilà. C'est Tu peux prendre Pardon, ça fait plus l'heure <rire> que je me demande, mais j'ai un petit peu... Ils sont bizarres, oh. ils hein. Ils sont ils ont un coup de quoi Je ne sais pas, mais ils sont vraiment bizarres. Tiens. Bon, oh, je pense que c'est la fraise. Hein. À en croire l'emballage et la couleur. Ouais mais oui. Bon, un goût produit Non, non, non, merci, ça ira. Vous produit à beurre. Produit médicament ou produit... Produit, euh... produit de la piscine. Ah oh. Un produit vert, là, comme Ah Ah hein, produit vert. Le Produit le fibre. Mmh, mmh. Non, il est bleu, lui. Oh bah je sais pas, le produiseur, je sais pas, je pas. Euh, la lessive. Oui. Ah. Non, non, je vais te montrer tout à l'heure. D'accord. <rire> Mais je sais pas. Bon, on y arrive. Madame, les filles, avec vos petites toupies, là. Enfin. Tu vois C'est la toupie, quand même. Je ça, c'est une petite loupe. Ah non c'est vrai. Hop Attends. Bon, c'était pas mal, le petit cadeau. Des petites petits C'est vrai, mais... beau. Des beaux petits cadeaux. Il y aurait, pas Il y aurait pas des, des gâtisses. Et c'est ouais. quoi ça C'est quoi ça ça, c'est pour mettre un crayon dedans. Ouais. Tu mets un crayon et ouais. puis. Ah, ben je te mets ma sucette. je oh, <rire> ah. J'aime bien le Une les journée, c'est combien d'heures, ma petite Aska oui. 24. Alors, la moitié de 24, c'est combien 12. Bon, on oui, est d'accord. Ben, voilà. Il y a des yoyos. On peut se tromper. Voilà. C'est vrai. J'aime bien. Ça. Les... Bon, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ben, non, hein, des... non pas du tout, chérie. C'était super ouais. sympa. On a fait une bonne dégustation. Une belle ouverture d'œufs d'hiver. C'était c'était super. Hum. Comme d'habitude, j'aime beaucoup partager des petits moments avec mes filles. C'est me génial. Bien. Et vous les filles, oui. vous avez aimé Oui. Bah, ça y aura, mettez des pouces bleus. C'était clas. classe. C'était classe. C'était bon et c'était débile. Merci à tous. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.